de mon âme coule des là, qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum, toi Seigneur. Une vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Devant toi je me répands Fais de moi ce que tu voudras Comme l'argile devant le potier Donne-moi la forme qui te plaît Fais toutes choses en son temps je serai toujours confiant Seigneur, observe mes voix Garde-moi auprès de ta croix Je voudrais habiter chez toi Tous les jours, ici-bas Seigneur, ne fleure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 Que ma vie, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum soit une fleur. Un parfum de bonne odeur, Devant toi, devant toi, je me répands. Devant toi, devant toi, je me réponds Fais de moi ce que tu voudras Que le Seigneur nous bénisse richement Le vent s'il vous plaît, nous lisons un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes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 les oiseaux du ciel Ils ne saiment ni ne moissonnent. Notre peigne qui Ne valez-vous pas beaucoup Que considère Considère Considère sidère, oh oui, garde-le, garde-le, dans ta vie, tu verras s'énerver les cheveux, les cheveux. Je connais tout pour moi Oh oui, considère Oh oui, considère Oh oui, considère Fixé sur toi et fixé sur les caps notre bien-aimé Seigneur et sauveur pour, les, pour la raison pour laquelle tu nous as appelés mon Père. Nous voulons te dire encore merci. Merci encore pour ce soir et la grâce et la joie de pouvoir nous retrouver encore dans ces lieux. C'est vrai, comme la Bible le dit, qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble, Seigneur. Et et c'est à cela que nous sommes appelés encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, à pouvoir demeurer dans cette communion avec toi et avec ton peuple, Père. Merci vraiment pour cette joie d'être là parmi ceux-là qui chantent aussi les chants des siens de tout leur cœur, mon roi, pour t'exalter, Père Tubissant, et témoigner aussi leur amour au notre Dieu. C'est vraiment une grâce merveilleuse, Père Saint-Dieu, d'avoir un tel peuple, mon roi, qui chante de tout son cœur, qui t'aime aussi, bien, les Père Saint-Dieu, qui réellement cherche à voir tes. T'es sanctifié encore toutes tes besoins, bénévole, comme toi, tu l'attends, mon béné-père, son Dieu. Nous rendons gloire à ton nom pour ce que toi tu fais, Seigneur. Merci encore pour chaque antique. Merci encore, Père, pour chaque louange, chaque adoration qui est montée devant ton tronc des grâces, mon roi. Merci aussi pour chaque cœur qui est disposé à voir davantage entendre aussi ta parole à toi, pour non seulement l'entendre, mais aussi la mettre aussi en pratique. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Père. Merci aussi pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, Père. Notre Dieu, nous voulons vraiment te servir comme tu le veux, Père. C'est pourquoi nous revenons... Sincèrement à toi pour pouvoir également te demander pardon, Père. Pardonne encore nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. notre Dieu, que tu reviennes encore parmi nous, mon bien-aimé Seigneur, pour nous conduire encore davantage dans ce chemin qui est tellement étroit, resserré, mais le chemin qui mène à la vie, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci pour tout, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un, un privilège lorsque nous pouvons nous retrouver dans sa maison, et surtout après avoir chanté de tout son cœur les louanges et l'adoration de notre Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous le disent aussi, que un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous devons donc considérer ce que Dieu nous donne comme étant un privilège de pouvoir réellement nous retrouver, mais aussi voir aussi nos frères et sœurs qui s'accrochent davantage à ces dieux et à sa parole, parce que nous savons ce que les saintes écritures nous ont fait part, effectivement, de ce que les prophéties bibliques ont annoncé en rapport avec le Seigneur et tous ceux aussi qui marche aussi avec lui en réalité. Et surtout aussi, ce qui va se passer aussi dans le temps actuel dans lequel nous, nous vivons. Nous l'avons souvent eu à pouvoir l'entendre, comme je l'ai toujours eu à répéter ici. Ceux qui ont vécu à l'époque dans l'âge de Fès ont eu à pouvoir faire l'histoire de Fès qui attire aussi la même chose de Smyrne, Pergame, Sade, Philadelphie, ainsi de suite. Ils ont eu à pouvoir réellement faire l'histoire de l'âge dans lequel ils étaient. Et, et la parole qui avait été donc annoncée aussi pour leur âge, leur temps, c'est parfaitement accompli selon ce que le Seigneur, notre Dieu, avait eu à pouvoir annoncer. Même le temps, même les circonstances, même les, les, les, tous les événements ainsi qui étaient donc dans chaque période, effectivement, concouraient à ce que ce soit comme le Seigneur, notre Dieu l'avait donc. Annoncer. Nous avons donc des témoignages, nous, qui sommes le peuple de Dieu, de ceux-là qui nous ont réellement précédés et qui ont eu à pouvoir voir part effectivement au plan du Seigneur notre Dieu, qui ont eu à pouvoir témoigner en réalité de, de la véracité de, de la parole de notre Dieu, c'est-à-dire que la réalité la vérité de ce que Dieu a eu à pouvoir déclarer et qui ont eu à pouvoir vivre cet temps aussi et, et accomplir effectivement cela. De telle sorte que nous donc, qui sommes arrivés donc à la fin du siècle, effectivement, du temps dans lequel nous sommes, nous puissions avoir un, un témoignage ou même une pensée d'un... Je parle effectivement à ceux qui sont de croyants, à ceux qui ont cru en lui, même une pensée de doute ne peut même pas arriver à pouvoir fleurer, effectivement, aussi notre pensée, parce que ces choses dont les Saintes Écritures nous ont donc annoncé pour notre époque, nous pouvons voir que ceux qui nous ont aussi précédés, ils sont, ils sont passés aussi par les choses qui sont plus ou moins semblables par rapport, effectivement, à ceux à quoi effectivement Dieu a eu à pouvoir annoncer pour ce temps dans lequel nous sommes aussi. Donc nous avons vu qu'effectivement qu ils étaient tellement accrochés à la parole de Dieu, ils ont cru tellement aux promesses que le Seigneur a eu à pouvoir leur donner effectivement dans ces temps-là. Et nous avons pu voir qu'effectivement qu ils étaient donc sortis donc victorieux de ce temps dans lequel ils vivaient. Donc nous aussi, c'est pour ça que comme les saintes écritures les dit effectivement pour nous nous, nous sommes un peuple et, et, et une grâce particulière aussi que Dieu nous a accordé c'est de pouvoir Réaliser que comprendre qu'effectivement, que ce que Dieu cherchait, je crois c'est dans, dans le livre des Hébreux, par exemple, sur le chapitre 12, je suppose là, ce que nous sommes donc, cette euh, génération, cette, euh, ce peuple, effectivement, dans l'âge dans lequel nous sommes, qui bah, au travers desquels, effectivement, Dieu, le Dieu du ciel, va réellement aussi achever euh, le plan, effectivement, aussi. Il salut pour, pour pour les nations ainsi de suite pour se tourner aussi vers donc Israël. C'est-à-dire que nous comprenons que nous devons comprendre que nous sommes appelés à pouvoir jouer un rôle tellement si important. Ce qui veut dire que si nous sommes appelés à pouvoir jouer ce rôle, ce que Dieu avait déjà eu à pouvoir nous préparer. Et non seulement qu'il nous a préparé, mais aussi il a continué à pouvoir nous parler pour que nous puisse nous ramener effectivement dans la réalité de la parole de Dieu, afin que nous puissions avoir une foi véritablement inébranlable. Parce que, regardez très bien comme on peut le voir, Abraham, c'est lui au travers de qui le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir commencer pour l'appeler effectivement, pour qu'il saute effectivement d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et la Bible nous fait pas qu'effectivement, que cet homme n'a pas eu à pouvoir avoir le moindre doute à l'endroit du Seigneur, notre Dieu, quand il lui a parlé. Et pourtant, il ne savait pas tellement très bien où il allait. Et puis, il, il, il venait simplement d'être appelé par ces dieux en question. Et parce que nous avons entendu que Dieu appelait Abraham qui tomberait avant, il ne connaissait pas ces dieux. Mais il l'a appelé et, et le cœur de cet homme s'est accroché à ses dieux, mais avec une, une foi, une détermination extraordinaire, à tel point que quand Dieu lui a parlé de l'impossible, effectivement, enfin, avec ce que enfin, lui-même, en fait, quand Dieu lui dit, que, regarde les étoiles, effectivement, si tu ne peux pas compter parce que es, c'est ta postérité, la chose qui serait impossible à la pensée de l'homme, Dieu en fait, cet homme a eu à pouvoir croire ce que Dieu a dit. Par contre, nous ici, nous avons eu des témoignages. Abraham n'en avait pas auparavant. Mais toi et moi, en fait, c'est là que nous devons comprendre la responsabilité que nous portons. Et pourquoi, effectivement, dans cette génération, nous devons nous traiter encore plus durement. Et puis Dieu nous traitera aussi durement parce que nous avons beaucoup reçu. Ah oui, frères et sœurs, parmi nous, il n'y a personne qui peut avoir le doute dans la parole de Dieu. Tu pourrais dire qu'Abraham pouvait avoir le doutes. Parce que c'est vrai que il n'a pas eu à pouvoir voir, ni, tant ce que nous avons eu à pouvoir entendre, effectivement, je pense, depuis Abraham, et puis il y a eu des, des, des, des patriarches, et c'est effectivement aussi, et puis il y a eu Moïse et tout ça. Donc tous ces hommes-là, donc effectivement, des, et, des David et tout ça, donc des, et des prophètes, donc tous ces hommes-là, Abraham ne les savait pas. Mais vous et moi. Nous avons vu même depuis la création comment les choses se sont passées, effectivement. Parce que c'est quand le Seigneur a visité, effectivement, aussi Israël au travers de Moïse, effectivement, qu'il a eu à pouvoir parler à Moïse pour qu'il écrive effectivement comment les choses se sont passées. C'est la tradition orale, effectivement. Et là. Voilà que Abraham est arrivé à une période effectivement où il venait de pouvoir passer, de lui ce qui est passé, et, et Dieu commençait à travailler maintenant effectivement. Mais nous en fait nous avons eu la grâce de voir, voir depuis la Genèse, de voir comment ça se passe effectivement, comment Dieu, et puis qui, qui avait parlé à Abraham, comment elle a tenu sa promesse à Abraham. Qui lui a même dit qu'effectivement que tu auras une postérité qui n'en avait pas. D'un homme qui n'avait pas d'enfant, avec une femme qui était stérile, effectivement. Et on a vu que toute une nation est sortie. Donc on peut voir qu'effectivement, que en tout cas, c'est Dieu ici, c'est un Dieu de l'impossible. Donc toi, frère et toi, sœur, nous tous ici, on ne peut pas avoir de doute. Les gens qui sont dans le monde, oui, mais pas toi et moi, en rapport avec ce que Dieu dit, effectivement... Et puis, pas toi et moi, on peut pas hésiter à faire ce que Dieu a dit. Et puis, on peut pas discuter avec l'écriture. On peut pas discuter avec la... parce qu'on a vu que les gens qui ont discuté, et qui ont résisté, quelle était leur fin? Amen. Et puis, nous avons vu, vous et moi, effectivement, dans la scène de Dieu, Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Amen. Toi, tu changes, effectivement. Mais lui, il est Dieu. Il n'y a pas de changement, lui. Regardez les scènes écritures Il est beau, il est doux, mais il est aussi un Dieu de colère. Nous, on s'habite dit il est bon, il est bon. Certainement, c'est vrai. Un jour, cette bonté va s'arrêter. Ah ben oui. Il est bon, alors c'est permis de dire il est bon. Non, mon frère, ma soigne. il y a un temps où Dieu, quand il s'est collègue, c'est mon collègue, c'est fini. Là, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux, effectivement, rien ne se passera. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que dans, en ce qui nous concerne, effectivement, oui, ça, le Seigneur entre Dieu, il a raison, il nous demandera beaucoup. Parce que vous pouvez voir les choses qui sont tellement merveilleuses. Et surtout quand nous parlons d'Abraham, de, de, de, de nous sommes témoins de ce que Dieu a eu à pouvoir faire avec Abraham. Et lui parler des choses même qu'Abraham ne pouvait pas savoir, qu'il n'avait qu même pas vu Mais Abraham a cru cela. Bien sûr que... Et même, et, et même voir que cet homme, effectivement, que Dieu lui a fait la promesse, il a reçu un fils, effectivement, et, et vous connaissez le nom d'Isaac, effectivement, et Dieu qui vient, qui dit à Abraham, et, et donne-moi ton fils là, ton unique là, effectivement, que tu aimes tant, effectivement, viens me l'offrir, et savait bien c'était Dieu, vous vous souvenez de cela donc c'est pour que nous nous comprenions qu que notre Dieu est un Dieu qui ne change pas. En fait, ce que Dieu, c'est pour t'éprouver toi, dans le, même dans les choses qui sont tellement profondes pour toi. Il va t'éprouver là-dedans. Mais ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Il nous montre effectivement l'exemple d'Abraham. Frères et sœurs, nous serons jugés, mais vraiment sévèrement. Ah ben oui. Parce que si nous ne savions pas ces choses, ben nous doutrions. On dire, non, c'est pas possible, mais, mais qu'on ait su, et qu'on ait entendu, et qu'on ait vu ces choses, frère. Et s'accomplit, effectivement, Dieu veillant, et non seulement depuis le mais tout le temps de l'histoire, effectivement, pour qu'il aille jusqu'à nous ici. Frère, ma soeur, nous savons que la Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, est aussi un feu un dévorant. Vous le, vous le voyez comme étant votre doudoune, quoi. Il est toujours doux, il est de don à nous, on peut faire, et puis il est bon, il va toujours faire, il est bon. Mais vous le connaissez dans ce côté-là, parce que c'est comme la face qu'il nous donne. Mais vous avez oublié de regarder les autres parties de Saintes Écritures, dans leur entièreté, effectivement. Lorsque Moïse, par exemple, est parlé, effectivement, il mais les gens qui se révoltaient contre lui couraient d'attendre. C'était toujours le même Dieu, non? aussi bon qui a fait sortir, qui nourrissait le peuple effectivement. Et puis voilà que Corée temps, on va subdiger le peuple pour dire non, il n'est pas ceci, si, par exemple, je a besoin exemple, c'est comme ça. Et voilà, voilà. Et puis, eh ben, qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir faire Toujours le même bon Dieu. Vous vous souvenez Eh bien, il a ouvert la terre. C'est vrai, vous jouez trop, on joue trop en fait, au, au bon chrétien, au bon enfant, au bon ceci, Dieu est trop bon, Dieu est trop dodo, Dieu est trop bonbon. C'est ça le problème. Mais c'est là que vous ne regardez pas de la bonne manière. Non, ce même Dieu ici, c'est un Dieu qui est terrible. Il faut avoir du respect, la crainte. Je vous en supplie frères et sœurs, ce n'est pas une histoire que vous entendez, mais c'est vrai. Il faut connaître Dieu. C'est quoi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la. C'est ce qui est écrit, non ah, oui. C'est la sagesse de souhait faire attention. On n'est habitué pas avec ce dieux en disant qu'il est bon, bon, bon. Non, parce qu'il est capable de changer. Bien sûr. Ah oui, la terre s'ouvrit et qu'est-ce qui s'est passé ben, ils ont été donc engloutis. Vous pouvez vous imaginer aussi, prenez un exemple, Effectivement, ce peuple qui a marché, qui a marché avec Dieu, il a bu, il a mangé, il a tout ça. Après, ils sont toujours avec ces bons dieux qui pouvaient toujours. Au au lait, à la nourriture, à tout ce qui était... Il a pourvu dans tous les domaines, il en prenait soin. Mais à un certain moment, il dit non, là je crois que vous avez été trop loin. Je vous amène jusqu'à l'endroit. Parce que comment pouvez-vous quand même douter, frère même si, on peut comprendre effectivement les, les Égyptiens, frères, tout ça, on peut comprendre. Mais, mais vous, je vous ai fait sortir de l'Égypte, vous avez vu ma main. Devant la mer rouge, je pas de chien. Je vous ai dit, pourquoi qu'il y ait parlé Et voyez-vous, ça s'est ouvert. Et vous avez passé. Il n'y avait pas d'eau, par le rocher. Et l'eau est sortie du rocher, il n'y avait pas de viande. Les cailles sont venus, Frères et sœurs, quand même. Pendant 40 ans. Vos chaussures vos vêtements sont même pas. C'est un miracle. Ils ne sont même pas usés. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans ce monde dans lequel nous sommes, évidemment, et qui peut porter pendant 40 ans de choses, qui ne se soit pas usé. Mais Dieu a veillé à cela. Ils l'ont vu. Leurs chaussures et leurs vêtements ne sont pas usés cest à qu'ils ont vu que c'est Dieu, il, il, il prend soin de nous, la nourriture, les vêtements, les chaussures, l'eau et tout, tout, tout en fait. En fait, la Bible nous dit qu'il vivait à un rocher surnaturel. Ce rocher, c'était Christ en fait. Donc, ils ont mangé un limon surnaturel et tout ça, spirituel, tout ça. Donc, ils ont bu ils ont vu, ils ont vu des choses extraordinaires, frères et sœurs, après avoir, même si, après avoir vu comment il prend soin de toi, comment il te nourrit, comment il te fait marcher, comment même, même autour de toi, tes éliminés qui venaient vers toi, alors que tu étais petit, sous tes yeux, les détruisaient. Même l'Égypte, les, les grands pharaons qui était reconnu effectivement puissant, tout ça, vous connaissez cela. Il dit aujourd'hui, pour que tu n'aies plus peur de lui, je vais te montrer. Traverse là-bas, toi reste là-bas, regarde. Il dit, mais Pharaon, entre, il est rentré. Il est sous tes yeux. J'ai te, l'engloutis avec son âme, ses chats. Comme ça, tu n'as pas de cauchemar quand tu marches avec moi. Oh Dieu du ciel. Tu n'as pas de cauchemar. Ah, il va venir encore. Je rêverai. Rêve. Non, non, non, non, tu n'as pas rêvé. Il est mort là. Son âme est mort. Maintenant, marche avec moi en paix. Amen. Amen. Dieu a tes chats de tes fardeaux. Tu vas les ramasser. Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Afin que nous puissions arriver à pouvoir comprendre que nous avons trouvé grâce, grâce, grâce, grâce, grâce aux yeux du Dieu du ciel. Nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui nous sommes appelés les bien-aimés. Je ne sais pas si vous mesurez la taille effectivement de cette grâce que nous avons, nous n'étions même pas même pas droit de citer à cela. Mais Dieu l'a fait pour, pour vous, évidemment tout au long du cheminement, et puis on cite même des rois puissants venant avec des armées ils l'exemple effectivement des de, de Jéricho. Oh, le mur était tellement épais que les nations tout que mais Jéricho personne ne peut prendre des Jéricho. parce qu'ils avaient bien arrangé, mur épais, protection par ci par là, personne ne va avoir accès et puis il a dit effectivement dit, dites simplement aux, aux sacrificateurs d'avancer, effectivement, les lévites d'avancer, tout simplement de mettre l'arche sur leurs épaules et quand les, les louanges commencent. Amen. Oui, les trompettes étaient là, effectivement, dit, mais lorsque, lorsque, lorsque le pied des sacrificateurs, seulement leur pied, touchera simplement l'eau, l'eau va se séparer. Amen. <rire> oui, ça, il a fait ça avec Josué. Mais Dieu est capable de faire beaucoup, frère. Lorsque nos cœurs sont vraiment disposés, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors il, il se doit avancer effectivement et a posé les pieds. Oui. Les Jourdains s'est arrêté. Il s'est séparé. Oui, certainement, c'est vrai. Et le peuple est passé jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Et puis Dieu dit, effectivement, il dit, mais Dieu, Dieu ce qui va être de pouvoir maintenant, tout ce qui était sacrifié, tribu en fait chacun une pierre là, dans le Jourdain. Au fond, là où étaient quand même les pieds des sacrificateurs, qui en fait pour la mettre en fait quelque part comme un témoignage. Parce que quand les enfants grandiront, quand vous que que c'est cette montagne de pierre, ça, ça veut dire quoi L'Éternel, notre Dieu, ça vient du Jourdain, dans la profondeur là. On est passé là-bas à sec. Maintenant, ils sont allés vers, vers le mur de Jééco. Vous voyez, quand nous marchons avec Dieu, les choses qui sont devant nos frères et sœurs, les portes sont déjà ouvertes. Amen. Amen. Amen. Je ne sais pas comment parler, Amen. mais frères et sœurs, ce font vos doutes à vous, votre peur à vous, qui fait que Satan maintenant devient plus fort. C'est vrai. Comment est-ce que les démons Satan peuvent être plus forts que toi alors que Dieu l'a vaincu Je ne sais pas beaucoup bien d'entendre. Non, ne dites pas. Non, non, non, c'est vous bon. plaît. Non, parce que, peut-être que vous ne réalisez pas, mais vous, vous êtes enfant de qui Ça veut dire, non, non, non, non, non, non vous n'appartenez pas à Dieu. Parce que si vous appartenez à Dieu, frères et sœurs, vous vous rendez compte que Dieu lui-même venu dans la chair pour mourir pour toi On, on nous dit qu'il il les a exposés, donc on a mis en spectacle, les dominations, tous les démons, tout... ah, mais c'est vrai, laison. frère. Ah, ben. les a livré un spectacle et puis il a dit, il a dépouillé. Des dominations et tout cela. Et puis, il nous dit lui-même, hein, dans les évangiles, il dit, mais voici, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Donc nous comprenons ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir nous dire. Il nous a donné quelque chose de très important, c'est ce que non, nous, nous avons ça va effectivement lorsque nous avançons avec lui, évidemment c'est important. Revenons d'abord au mur de Jéricho. Et, et, et voilà qu'il il, s'avançait. Il savait très bien que ce mur était épais, il y a que n'importe quel char pourrait traverser là-bas, c'est pas possible. Mais Dieu leur avait fait voir effectivement des choses qui disaient, ce n'est pas par ton épée. Non, non, non, ce n'est pas par ton épée, mais c'est simplement par mon esprit. Donc, je vais vous prouver simplement que c'est simplement moi qui peux agir. Et quand ils sont allés vers le mur de Jéricho, qu'est-ce qu qu'ils ont fait Ils sont allés avec des, des haches pour pouvoir casser le mur de Jéricho Non. Il a dit simplement, faites simplement les tours. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, mais bon, frère, on a fait un tour aujourd'hui. Bon, ça va. Puis, demain, tu veux encore qu'on fasse un tour, frère Bon, alors, on fait quand même un deuxième tour, troisième tour, et puis quand il fait quand même là, je crois que, peut-être que Dieu ne t'inspire plus. Mais le problème, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, en fait. <rire> Croire, obéir et avancer avec Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Alors, lui, il a demandé à ce qu'il fasse au moins sept tours. Je crois que peut-être, les gens peuvent arriver. comme Dieu est tout puissant, un seul tour seulement, le mien va tomber. Mais si Dieu a dit sept, il sait pourquoi il a dit sept parce que vous dites, mais si c'était Dieu, c'était Dieu, ça devait être comme ça. C'est ça le problème. Vous devenez professeur de Dieu. Vous devenez docteur pour instruire à Dieu comment il doit arriver à pouvoir. C'est ça le problème. On ne se rend pas compte, mais ça en fait, cet esprit est comme cela. Et ça, ça crée chez vous l'incrédulité. Ah, puisque ce ne s'est pas passé comme ça, donc ce n'est pas Dieu. Oh, oui, mais Dieu veut que tu aies la patience. Bien sûr. Et ils ont fait premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, quatrième tour cinquième tour. C'est la sang. Hein. Toujours tourner là comme ça, simplement, et tourner simplement, vous tournez, vous tournez, on dit, mais à quel jeu ils jouent Puis vous devenez ridicule. Hein? Les gens qui sont même à l'intérieur, ils disent, oh là, là ils ont fait un premier tour. On pensait qu'ils allaient venir avec des chars pour taper les murs et tout ça. Ils se diraient, mais nous sommes plus forts. Parce qu'on voit seulement, ils sont, ils sont pauvres avec toi, mais tout ils font le tour simplement, ils sont de tous hein. Mais premier tour, ils disent, bon, ça va un jour, deux jours, quatre. Et puis on regarde le matin, toujours ils sont là. L'autre matin, pendant sept jours, quoi. Les gens vont dire, il bon, y en a ceux qui dans les rangs, qui commencé à regarder, bon, qu'est-ce que tu penses, c'est normal. Bon, on en a fait trois, ça va. Puis les gens nous trouvent ridicule, hein, ils sont là sur le mur. Est-ce que tu vas continuer C'est ça le problème. C'est comme ça aussi que quand vous êtes quelque part, les gens vont dire, vous oh, mais ben, vous habillez pas bien. C'est vrai, frère et sœurs, Vous me regardez quand il me dit, mais vous savez, nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de frères et sœurs dans différents... Je vous dis toujours, hein, ce n'est pas seulement vous, ils sont nombreux, en fait. Les églises, ils sont nombreuses, qui sont accrochées à cet endroit. Alors, je reçois un message aujourd'hui, nos précieux, en fait, est-il en connexion Nos sœurs, nos ses enfants sont allés à l'école, et c'est là qu'on commence à pouvoir le mépriser. Pourquoi Parce qu'ils ne portent pas des vêtements comme les autres. Ils ne portent pas de pantalons comme les autres. Font leur façon de s'habiller, être effectivement, ce n'est pas comme les autres. Donc ceux-là qui portent les pantalons, se moquent d'eux. Alors comment vous, vous allez réagir Maintenant vous dites, oh frère, mais comment vous allez Mais vous réussissez la même chose en voulant vous faire apprécier par ceux-là qui vous critiquent. Parce que quand ils vont pas, que Dieu te bénisse, tu es quand même sincère. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous, vous voulez vous adapter à la mode, non C'est vrai, non vrai. Maintenant, vous me regardez, vous commencez à me poser des questions. mais c'est Non, je parle pas d'exemple que j'aime bien entendre aujourd'hui. Vous, vous, vous essayez de voir vous conformer à la mode pour ne pas qu'on vous dise Ah, ce sont comme des vieilles, ils sont jeunes, et tout ça. Et aussi, les frères là-bas, loin, loin, pas ici, mais loin, loin. Les jeunes sœurs comme vous aussi. On leur dit Ah oh là, là, on se moque d'elles, effectivement, parce qu'ils ne sont pas comme Moi. les monde. Vous comprenez Ils ne sont pas comme les montants. Alors, qu'allez-vous faire, vous, à, à leur place Parce que je dois probablement les avoir au téléphone, je vais appeler. Qu'allez-vous faire à, à leur place Vous allez leur de donner des conseils, non Mais vous-même, vous ne vous donnez pas de conseils. Parce que vous êtes la même chose, parce que vous vous conformez quand même un peu au monde pour ne pas que vous guêtez qu'à l'école où vous allez. Vous voyez Donc vous ne pouvez pas conseiller les autres, puisque vous avez le même esprit qui fait qu'effectivement que vous l'êtes comme dans le monde. Ah oui, c'est ça mon frère. Comme je disais, nous serons sévèrement jugés. Même si vous faites votre prophète de vous-même, effectivement, et c'est lui qui voit c'est, oh je ne vais même pas me tranquilliser avec vous, ma... mettez l'Écriture autour de vous. Mais quand Dieu dit quelque chose que vous ne le faites pas, la condamnation, elle est là suspendue. Oui. Il te regarde comme si il n'y a rien qui se passe, mais en fait, là, la colère de Dieu réservée pour le jour de la colère, il va agir. Je crois que c'est dans les psaumes là, je ne sais plus quel psaume, effectivement. C'est psaume 50, je sais plus. psaume, Oui, attendez. Probablement, attendez, je sais très bien, mais je vais lire cela, psaume 50. Je pense psaume 50, oui, oui, probablement. Voyons voir si c'est cela, parce que bon, c'est. Voilà, c'est psaume 50. Voilà, voilà. Ah, et je voudrais, et, et je voudrais lire un peu. <rire> Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Verset 1. Hein? Depuis le soleil, les jusqu'au soleil couchant, des sillons beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu de vent. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas dans des taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. » voyez comment il est Dieu c'est vraiment merveilleux. Il ne va pas venir s'imposer pour prendre, je vais prendre. Non, non, non. Et puis il continue de me dire. Car tous les animaux de forêt sont. Alors qu'est-ce que toi tu peux ouvrir à Dieu C'est quand même extraordinaire. Nous continuons. Il dit, toutes les bêtes de montagne par milliers, je connais tous les oiseaux de montagne et tous ceux qui se mettent dans les champs tiens Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qui le rend faim. Il est merveilleux. Comment tu peux boire ta patrie, effectivement Parce que tout lui appartient. Qu'est-ce qu'alors tu peux offrir à Dieu C'est cela, frère, l'obéissance. Vaut mieux que les sacrifices. Nous continuons. Il dit, dit est-ce que je mange la chair des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers les très hauts. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu glorifieras. Maintenant, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, « Pourquoi donc tu énumères mes lois ?» Vous comprenez, non Tu connais la parole de la bouche. Tu la connais, ah, tu pleines de suite avec les gens. Blablabla. Tu énumères mes lois et tu as mon alliance seulement à la bouche. Toi qui détestes donc les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Tu dois te connaître. Hein? Écoute bien. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperies. C'est Dieu qui parle, hein? Pas moi, hein? Vous suivez, hein Il dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu dis, femme, le fils de... Vous pensez que tu es aveugle Non, il voit. Tu dis, femme, le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait. Et qu'est-ce que moi j'ai fait je me suis tu, je t'ai observé, je t'ai simplement regardé. Tu étais là, dans ta... oh, je, je connais la parole de Dieu. Mais en fait, tu es ce qu'il a de pouvoir raconter. Tu parles du mal de ceci, Dieu te voit. Et, et puis il dit, je me suis tu, je n'ai rien dit. Écoutez bien, dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais, mais, mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux prenez donc garde, vous coupez oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que personne donc délivre. Je vous continuer, effectivement. Donc, nous comprenons que, on a l'impression que, non, ça vous trompez les gens qui vous voient, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Mais un jour viendra, il va frapper, mon frère. Il va frapper, ma soeur. Ça ne continuera pas toujours comme ça. Non, il y a un temps. Nous revenons, Jericho. Alors, ils ont fait un premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour, cinquième et, et sixième tour. Ainsi ah, donc, le septième tour arrive. Parce que vous savez, pendant une semaine, faire le même tour. Je crois que pendant ce temps-là, les autres ont commencé déjà à pouvoir bouder, murmurer. Et il y en a des seuls qui disaient, bon, faisons quand même puisqu'on a dit, faisons jusqu'au bout. C'est ça la persévérance. Est-ce que c'est vraiment Dieu toi, tu, Au fin fond de toi, si tu es des dieux, tu sauras quand même. Amen. Parce que si cela Dieu n'avait pas placé en toi, c'est pour ça que, ce n'est pas à tout le monde, mais à ceux que Dieu a connus d'avance. Il les a déjà prédestiné. C'est-à-dire que Dieu, s'il n'avait pas placé cela en toi, ben, tu aurais difficile de marcher. Même de pouvoir, il va pouvoir persévérer même dans les choses de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, vous êtes avec des frères et des sœurs. Vous, vous entendez la parole de Dieu, ça vous met enfin, voir que vous consacrez. Mais que vous le regardez, le lendemain, il fait exactement le contexte que la parole de Dieu dit. Il dit. Mais quand même nous étions ensemble avec vous. Eh ah bien oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez, dans l'ivret, il n'y a rien. L'ivraie ne donne que ce qu'il est. Alors ah oui, c'est ça la chose. Alors, le septième jour, c'est à ce moment-là que Dieu avait dit, mais alors, ce moment-là, vous pousserez les cris. <rire> c'est extraordinaire. Alors, les gens pouvaient se poser la question, mais, ah, on avait, et puis on va pousser les cris. Ça va faire quoi Dieu dit, tu as pendant que tu veux cette... Non, il est bon. Je, je l'aime, mon frère. Même si vous l'aimez pas, bon, frère et soeur. Moi, je sais, je, je ne perds pas mon temps. Je sais, écoutez, je suis sûr et certain qu'il y a des élus de Dieu pour qui je suis là, qui écoutent la parole. Vous pouvez prendre vos allures, vos ceci, vos, vos, vos cela, et venir simplement pour une présence. Mais frères et sœurs, ça ne fait rien à Dieu. Mais il y a quand même, s'il y en a deux, trois, il y en a de cela qui quand ils écoutent la parole de Dieu, mais vraiment, on, on, on sent qu'ils absorbent la parole. Vous, vous, vous regardez, vous m'observez simplement parce que vous êtes me regardé, mais vos pensées sont ailleurs. Vous n'êtes pas dans la parole absorbée. Il y en a de ceux-là qui, ils sont là, mais ils absorbent la parole parce que cette parole doit trouver une place un en eux. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Pendant qu'ils faisaient les tours là, ce que je disais l'autre fois, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, mais Dieu était tenté de créer le mur. Amen. Amen. Donc chaque tour qui pesait, c'était la, la puissance qui faisait que le fondement, la fondation soit bougée. Ils ne se rendaient pas compte mon frère. Ni ceux qui étaient des Jericho ne se rendaient pas compte. Il dit mais il faut rien. Non Ils accomplissent la parole, à parole à la parole agissait. La parole a dit marchons. Pendant que tu marches, la parole accomplit. Les fondements ne mirent-ils laisseraient. C'est pourquoi quand ils ont crié, le mur est tombé. Alléluia, oui, mais c'est depuis longtemps que les murs étaient commencés à être si en dessous. Obéissez simplement à la parole de Dieu, sans calculer. Et vous verrez le résultat, mon frère. Oui, Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Toi, obéis simplement à la parole de Dieu. Et c'est comme cela que les murs de Jéricho sont tombés, sans qu'il y ait des canons. Non, non, non, sans qu'il y ait de flèches. Mais qu'est-ce qui s'est passé L'obéissance dans la parole de Dieu. A fait simplement que le mur de Jéricho puisse tomber. C'est ça, mon frère et ma soeur. Je vais m'arrêter. Mais c'est ça, mes frères et soeurs. Ne perdez pas votre temps à pouvoir vous confier dans votre intelligence. Mais de part vous confier dans votre conception et surtout chercher à plaire au monde. C'est ça le grand problème, frère. Ça. Non, peu importe même si on s'habille comme des grand mères J'ai entendu seulement vraiment ici. Non, non, si vous comprenez simplement. Hein, C'est ça le problème. Ah, il va accepter s'habiller comme grand-mère. On voit la difficulté, hein il vous vous faut, faut que vous soyez quand même eh, taillé quand même un peu, qu'on puisse voir. Mais vous taillez tout ça pour qui? Bon, peut-être que... Bon, je, je, je vais juste donner un exemple. Puis vous, vous allez aussi et puis on va prier. Et surtout, ne soyez pas toujours méchants quand on rentre dedans. Hein? Prenons un exemple. Il y a hein, ceux, qui, ceux qui écoutent la parole sont des fils de Dieu et les filles de Dieu. Donc ils connaissent qu'effectivement, qu en rapport avec les choses de Dieu, nous devons être différents et que Dieu nous a fait sortir du monde. Donc s'il nous a fait sortir du monde, ce qui veut dire qu'il y a quand même un changement. Deux Corinthiens chapitre 15 verset 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle création, les choses anciennes donc passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne pense pas qu'il y ait un frère ou une sœur qui a été touché par la parole de Dieu que Dieu a fait sortir et qui ne voudrait pas être dans le corps de Christ. Parce que depuis le jour où toi et moi, nous sommes sortis du monde, les églises, effectivement, notre objectif, c'est d'être en Christ. Parce qu'on a entendu que Dieu nous a fait sortir pour entrer quelque part. Donc mon objectif à moi, ce n'est pas de rester là, assis sur le banc, pour discuter avec des frères et sœurs, venir manger, après... Non, non, non, non, non ce n'est pas ça pourquoi je suis venu ici non, je viens ici parce que je veux entrer en Christ. Je veux avoir une expérience d'entrer dans Christ. Et là, quand on dit qu'il faut une communion fraternelle, je suis là. Mais je ne viens pas pour qu'on fasse des camarades, hein, qu'on puisse aller manger dans le restaurant. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller manger. Hein. Non, non, non, il ne faut pas prendre à mal. Moi aussi, donc c'est bon, vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. mais... Non, non, je dis bien très sérieusement pour que vous compreniez bien. Ce n'est pas mauvais, mais je dis ça, ça ne doit pas être une habitude. Hein, Qu'on vient rassembler, simplement que je le vois comme ça, chacun de nous, puis on va vite manger. Non, pourquoi vous ne viendrez pas dire après la réunion, nous, nous sommes des jeunes, nous sommes des grands. On reste ici à genoux pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Oui, il n'est à pouvoir dire on va manger au restaurant, on va jeûner. Amen. Amen. Amen. On n'entend pas beaucoup d'Amen. Hein. C'est ça le problème. Nous avons perdu ces habitudes-là. On vient rester à l'Assemblée, on prie. Frères et sœurs, personne ne va vous pousser dans les ciels. C'est vous-même qui devez entrer. Amen, amen, amen. Ce sont les violents qui s'emparent de Je ne sais pas si vous comprenez ces choses parce que ce qui veut dire que chacun de nous ici, il ne vient pas ici pour retrouver le monde parmi nous. Je ne pense pas que j'ai un frère d ici ou une sœur qui voudrait qu'il vienne à un endroit et trouve, comme, comme il a quitté le monde, il veut trouver aussi le monde ici, mais vraiment, ah, je ne pense pas. Donc chacun veut qu'en quittant le monde, qu'il vienne trouver Christ. Alors si, il doit trouver Christ, effectivement. Il faut qu'il trouve les gens qui vont témoigner, effectivement, dans leur vie, qu'ils ont Christ. C'est pour ça que dans le livre, je pense, de Romain, hein, regardez très bien comme il dit, effectivement, regardez bien. Romain ici. Romains chapitre euh, 6, je pense, il nous dit quelque chose. Voilà, Romains chapitre 6. Voilà, Romains 6, je pense. C'est cela, oui. Il dit, je l'évite, que dirons-nous donc, verset 1, Romains 6, verset 1. Donc, marions-nous donc dans les péchés, en fait, que la grâce abonde. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Vous vous souvenez, non Comment Vivre-nous encore dans les péchés. Parce que je n'ai pas quitté les encore, le monde pour encore trouver encore le péché. Par où Non, sinon, où est-ce que je vais me réfugier Parce qu'il faut que je me réfugie dans quelque part où je trouve que bon, ce sont des gens qui aiment le Seigneur. C'est là où Christ se trouve. Donc je pense que c'est pour ça que chacun est venu à Christ, non Pour se retrouver dans un milieu, c'est pour ça qu'il y a des frères et des sœurs, pour l'aider à marcher avec le Seigneur, ils sont en communion par les gens, l'endroit où les gens se critiquent les uns les autres, ou comment ça se fait. Non, non, non, non. C'est un endroit où on trouve des gens qui sont consacrés. Amen. Qui se posent la question, se... non, en tout cas, je suis entendu, le Seigneur nous demande, il dit, ben, ah frère, moi je suis dans, je suis dans le monde, moi je viens, mais et, et, comment est-ce que ça se passe en fait en cause Il te trouve, toi en tant que frère en Christ et en tant que soeur en Christ, consacré à la parole de Dieu, tu te effectivement toutes les questions, parce qu'il te voit que quand je la regarde ou je regarde, ils sont différents. C'est sûr et certain. Parce que c'est quelque chose qui doit être quand quelqu'un rentre et dit non, en tout cas, ici, on sent Christ dedans. Nous continuons, il dit, verset 3, il dit.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 J'étais, je j'étais ceci dans le monde, j'étais ceci, la, la reine de tous, je ne sais pas moi quoi, que j'étais là-bas. Donc quand moi je passais, tout le monde tombait comme des mouches. Mais maintenant, je veux que quand je passe, tout le monde vive. Amen. C'est pour ça que vous l'avez accepté, non Qu'effectivement, que tout ce que j'étais, que quand je viens maintenant en Christ, Amen. je deviens une nouvelle création. Votre attention, s'il vous plaît. Donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là dit, en tout cas je veux mourir avec toi et ressusciter aussi avec toi. Parce que le seul qui est saint, le seul qui est vraiment véritablement qui est différent et qui peut me transformer, eh bien c'est toi. Alors pour que j'en sois transformé, je dois mourir avec toi, et quand je ressuscite avec toi, je ressuscite avec ton esprit. Ah ben oui, parce que... C'est pour ça que la Bible dit une chose merveilleuse. cest lui-même qu dit que dans, dans Galate au chapitre, regardez bien, dans Galate au chapitre 5. Un petit peu, un petit peu de temps. Hein, Galate au chapitre 5. Hein, Galate au chapitre 5, il nous dit quelque chose ici, d'important. Il nous dit... Ah Oui, c'est parce le chapitre 5. Ah, dans le chapitre 5, verset 16, euh, verset 16. 16 J'ai dit donc, marchons, marchez donc selon l'esprit. Vous suivez? Quand on parle de l'esprit, c'est bien l'esprit, donc le Saint-Esprit. Hein? Vous comprenez cela, non? C'est ce que nous, nous avons eu à pouvoir entendre aussi. Si nous retournons dans, dans Romains au chapitre 6 que nous avons lu, regardez bien, vite, vite là, et puis bon, nous allons vite retourner dans Galate. Euh, Romains au chapitre 6, là, nous étions, oui, c'est cela. Romains chapitre 6, voilà, si, si, il nous dit, si, voilà, voilà, voilà, voilà là. Et c est, c est, donc, verset 4, il dit Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Il dit, en effet, si nous sommes devenus, donc, même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous nous conformons aussi par la conformité, donc, à sa résurrection. N'est-ce pas vrai Vous comprenez, nous Eh bien, c'est cela. Alors, nous, si vous voulez encore un peu plus clair, nous prenons, effectivement, aussi dans le chapitre 8. Et puis, nous allons retourner au chapitre 5 des Galates, qui est très bien, pour que nous puissions voir, il dit, verset 6, il dit, de, verset, chapitre Romain, Romain 8, de 8, verset 5, il dit Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous, l'esprit, là, c'est avec majuscule, là. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous entendez cela parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite où c'est. Voilà. Et alors maintenant, nous retournons dans le garage, chapitre 5. Le verset 16, il dit ceci, si, hein? il dit ceci, si, si, mais... je dis donc, mais c'est verset 16, hein? je dis donc, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc on nous montre la voie par excellence de marcher selon l'esprit, pas marcher selon nos, nos pensées, non, pas si vous, toi frère, si vous voulez vraiment vivre selon la parole de Dieu, il dit, marche selon l'esprit du Seigneur. Et puis il continue dans le verset 16, 17, il dit, car... La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est là que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur, on a beau se mettre sur le même il dit, ça ne peut pas se mettre ensemble, C'est pas possible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais pourtant, c'est ce que vous faites. Chacun veut mettre selon sa façon, et non moi je pense pas c'est comme cela, moi je pense que pour moi c'est comme ceci, et quand c'est frères, et nous ne nous, nous appartenons plus nous-mêmes, nous appartenons à celui qui est mort et qui est aussi pour nous, Amen. nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Je peux pas chercher à pouvoir. C'est pour ça, frère, ça dit, mais, mais quelque, quelque part plus bas, je vais, je vais encore, je vais commencer plus loin. j'ai dit. Quelque part plus, plus, plus, plus bas, il dit ceci, verset, verset 24, dit, mais, ceux qui sont, verset 24, hein, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça dit que, puisque vous vous plaisez dans ce que vous êtes effectivement, évidemment, ce que vous lui appartenez pas, Romains chapitre 8, qu'est-ce qu'il nous a dit encore tout à l'heure Nous retournons la vite pour qu'on puisse on voir. Regardez bien. Et si, c'est si, si, il dit, un, un, un, verset, verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Hein? L'esprit donc, l'esprit donc, avec E majuscule. Si du moins, l'esprit de C'est la même chose que sur vous, non bon. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et puis, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans Galates chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Pourquoi vous avez lutter des querelles Pourquoi tout ça Pourquoi vous ne tenez pas Parce que votre chair a davantage la place, plus effectivement. Vous le savez. Alors, avec cette attitude que vous avez, frère et soeur, dans quel enlèvement vous voulez aller Et pourtant, vous venez ici pour quand même vous préparer pour l'enlèvement. Mais la désobéissance et l'esprit de tétisme, en fait, de pouvoir la résistance, vous l'avez. Observez-vous vous-même, parce que ce n'est pas, pas que Dieu qui vous ferme, mais c'est vous-même qui vous fermez la porte. nous à l'égard de ces choses. Qu'est-ce que nous pouvons dire à l'égard de, de toutes ces choses C'est la faute de Dieu. Non. Dieu t'a montré que ce n'était pas sa faute, qu'il t'aimait beaucoup. Parce que lorsque tu ne savais pas faire ce qui est bien, Amen. il est venu lui-même. Ah oui. Ah oui, quand tu ne savais pas vivre sans l'esprit du Seigneur, il t'a donné son esprit. Le problème, c'est que c'est vous-même. Votre cœur, il est tellement mauvais. Vous aimez tellement le monde que vous ne voulez pas vous détacher du monde. Car le Saint-Esprit va dire, mais non, ça, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous trouvez des raisons pour justifier ceci, ceci et cela. C'est normal. Alors, comment voulez-vous aller dans les cieux Ce n'est pas possible. Vous avez entendu Ce n'est pas moi qui dis. Ceux qui sont en Jésus-Christ... « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Oh, » Ça me non Puis on nous dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On dit, mais voulez pas, c'est la Bible qui les dit. Maintenant, le problème, c'est que, moi, je dis, ah, « mais toi, frère, toi, sœur, examine-toi. Ce que j'ai produit, ce que j'ai fait, comment j'étais, tout ce qui m'attire, effectivement. Et ce sont les mille étoiles du monde, parce que le monde a une puissance. C'est toujours ça le combat, Le hein? monde a une puissance. Et comme les deux sœurs, je vais les avoir au téléphone, je vais presque le papa, maintenant, il va parler. Elle est pauvre. Bon, à force de voir la dictature, il faut dire c'est donc quand même, faisons quand même un peu un geste pour quand même soit, trouver des jupes qui sert quand même un peu comme des saucissons ou quelque chose comme ça. Vous savez. Vous pouvez tromper, vous trompez vous trompez vous-même. Hein si vous aimez tellement Dieu, on vous verra. Quand vous tenez debout, on voit non, ça c'est une fille de Dieu. C'est ici, c'est un fils de Dieu. Vous avez vous avez, vous avez, avez l'orgueil caché là, avec une fausse humilité là, avec ces siestes là, on le voit. Vous, vous vous tuez vous-même. Soyons fils et filles de Dieu. Aimons simplement le Seigneur. Et quand nous l'aimons, nous l'aimons la parole. Quand nous écoutons, nous écoutons la parole. Nous lui voulons le coeur. Seigneur. Peu importe qu'on me voit, que je suis comme un... un c'est pas moi comme un, un vieux père ou une vieille mère. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour ta gloire, je voudrais que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. C'est tout. Ah. Si nous sommes de Dieu oh. et que l'Esprit de Dieu habite en nous, alors c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. levons nous nous allons prier. Considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les. Dans ta vie, tu verras ses merveilles. Considère, considère sa parole. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ces merveilles.